Lui, c'est Thomas, directeur commercial d'une PME. Son problème, il rencontre des difficultés avec ses données clients. Les informations sont dispersées, dégradées, perdues et même tachées. Depuis que Thomas utilise celle-ci, il ne perd plus aucune information de ses contacts. Il peut suivre l'intégralité du cycle de vente et le partager avec ses collaborateurs. Celle-ci, pilotez intelligemment votre entreprise. Prospection et vente, facturation et gestion, gestion de la trésorerie. Go.Celci.com.